Salut les amis, c'est tout Europe et bienvenue sur Creative Wargame. On se retrouve pour un Tactic Times. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur ce qui me semble être la séquence de micro-gestion la plus stylée qu'on ait jamais filmé avec la chaîne. Il y a quelques semaines de ça a eu lieu le Creative Wargame Championship Arc of Omen, la finale opposée Shazo et ses Dark Angels à Mike Hazelwood et son adeptus Mechanicus. L'histoire est belle puisque les deux étaient les champions en titre de, des deux éditions précédentes de 40K, donc on avait vraiment une belle finale. Et on a eu une séquence de micro-gestion complètement insane qui mérite vraiment qu'on s'arrête dessus, qu'on la mette en lumière pour ceux qui n'ont pas suivi l'événement, pour ceux qui n'ont pas suivi cette partie-là. Euh, le, le, si, si vraiment euh, vous pensiez que le Wargame est un jeu de hasard et que les grands gagnants sont ceux qui ont le plus de chance, et eh bien euh, vous n'êtes pas au bout de votre surprise avec la séquence que je vais vous présenter juste après. Je la remets un petit peu en perspective, euh, je vais redétailler un petit peu ce qui s'est passé, euh, vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants des différents choix, vous montrer à quel point la géométrie de jeu a une importance capitale dans, dans la suite de.. dans le, dans le déroulé d'une partie. Et surtout, euh, il faut bien préciser que le, le, ce qui va se passer, ce qui se passe notamment au centre de la table sur l'objectif central, euh, est dû aux différents choix de secondaire des deux joueurs, évidemment au scénario en primaire. Et tout ça, je ne vais pas revenir dessus euh, l'objectif de cette petite vidéo, et surtout de s'arrêter sur la technicité de la micro-gestion euh, qui est mise en œuvre. Euh, je vous propose sans plus attendre qu'on se retrouve sur la table de jeu. Alors, on est, on est sur la table de jeu, on est au tour 1, il faut savoir que c'est Mike Hazelwood qui joue en premier, c'est donc Chazo qui joue en second, et on est sur le tour 1 de Shazo. Euh, là, on arrive à sa fin de phase de mouvement. Il y a pas mal de notions à prendre en compte. Déjà, la partie va beaucoup tourner autour de l'objectif central. Vous avez un pack de Sicarian qui est au milieu de la table, qui, est, euh, qui appartient à Mike Hazelwood, hein, c'est sur l'armée euh, Adeptus Mechanicus, qui est venu se positionner là au tour 1, euh, de façon à faire... Euh, Hein, du, du secondaire et du primaire pour l'Adeptus Mechanicus mais qui aussi dans sa position est là pour empêcher l'avancée trop rapide des Terminators euh, de façon à ce que le Terminator ne puisse pas finir sa phase de mouvement à moins d'un pouce et donc euh, Chazo n'aura que comme possibilité pour avancer de faire euh, une charge et donc euh, est limité dans, dans sa projection des Terminators ce que voulait faire euh, Mike Hazelwood important de préciser aussi que vous avez Là, sur la table, derrière le mur, juste ici, un apothicaire qui est équipé d'un lance-grenade Astartes. Le lance grenade Astartes permet un stratagème avec les Dark Angels qui empêche le désengagement. Là, la manœuvre de Chazot, elle est claire. Il va vouloir tirer avec son lance-grenade Astartes sur les infiltrators, activer son stratagème pour les empêcher de désengager envoyer les Terminators au corps à corps et euh, pouvoir rester au chaud dans le corps à corps. Néanmoins, les Terminators, ça reste quand même des, des figurines qui sont létales dans les phases de cac et donc il y a un risque non négligeable que Chazo détruise ces figurines là. Pour ça, il va utiliser euh, deux, trois outils, on va y venir. Il faut mettre absolument en perspective, c'est là que la géométrie rentre en compte. Mike Hazelwood joue le monde forge Lucius et a un personnage qui possède une relique qui lui permet, comme les nécrons, euh, de faire une téléportation. Et la téléportation se fait à la fin de la phase de mouvement, n'est pas considérée comme un désengagement. Donc ça veut dire que ça va outrepasser le stratagème d'Archangel. Actuellement, Mike Hazelwood n'est pas porté de, ce, de cette relique. Cependant. Avec des mouvements de piline, selon comment on va se positionner Chazo, euh, il pourrait éventuellement venir faire reculer une figurine pour aller chercher cette aura de relique. Chazo va donc devoir faire sa charge en prenant en compte que c'est... Euh Positionnement de Terminator vont jouer sur les pilines et les consolidations des Sicarians, et donc il va devoir l'obliger à s'avancer et à ne pas pouvoir faire ces mouvements d'essuie-glace où on vient en fait euh, se positionner euh, un petit peu plus euh, avantageusement tout en respectant le wording de la règle. Donc, ça, c'est une notion à bien prendre en compte. Ok. Autre notion que je rajouterai encore une fois on est, on est sur la, phase, la fin de phase de mouvement de Chazo et on va passer sur la phase de psy. Chazo va utiliser un sort, et donc vous avez Azrael qui est juste ici, Ezekiel, pardon, le Psyker à Dark Angel qui est juste ici. Et donc Ezekiel, lui, a un sort qui permet de donner une full reroll des touches et une full reroll des blesses au corps à corps sur ses Terminators. Il va passer ce sort sur ses Terminators avec pour utilité de l'utiliser contre-intuitivement, puisqu'il va le faire pour relancer ses réussites. Rien ne l'interdit, c'est bien précisé. Vous pouvez relancer vos jets de touches et vous relancer vos jets de blesses. Comme Shazo a pour objectif de faire le moins de dégâts possible, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer son sort sur ses Terminator pour forcer les relances des touches et des blesses, sauf qu'il va relancer ses réussites à la touche et relancer ses réussites à la blesse pour générer un maximum de dés d'échec, de façon à ne pas faire de dégâts et à ce que euh, Mike Hazelwood ne puisse pas perdre des figurines et ainsi rester bien engagé au corps à corps. » Voilà globalement la séquence et c'est là que ça va devenir très intéressant. Déjà, vous avez le tempo, hein, vous avez vu, il y a beaucoup beaucoup de, de données qui rentrent en ligne de compte dans, dans ces choix de, de tactique et de micro. Et là, on arrive à la fin de la phase de charge. Euh, la fin de la phase de charge de Shazo de, de et l'activation au combat. Euh, ce qui va se passer, c'est que Shazo euh, avait omis que... Les infiltrateurs possèdent une règle euh, qui l'empêche de n'importe quel reroll donc il va euh, bypass son, son stratagème, euh, son, enfin pas son stratagème mais sa stratégie qui consistait à, à reroller roller les, les touches et les blesses réussies. Euh, en revanche, il va mettre un minimum de figurines au contact, il va réussir à enlever, euh, il, il ne va réussir à enlever que 1 PV ou deux, je ne sais plus si c'est à 3 PV, ça ne sert que 2 PV de mémoire. Donc il va réussir, on voit ce petit dé blanc qui, qui montre le PV qui a été enlevé et, euh, et donc il est content. Et il va faire ensuite son mouvement de consolidation pour empêcher euh, les infiltrateurs de pouvoir revenir en arrière en faisant eux leur activation, ok euh, là on note Point très important C'est que Mike Hazelwood a enlevé un PV Sur une figurine au milieu De son unité Et c'est très très important ce qui va se jouer Et surtout ce qui s'est passé C'est que lorsque Mike Hazelwood S'est activé puisqu'il est en portée D'engagement avec son unité d'infiltrator Il est venu contacter Ezekiel qui lui n'avait pas chargé Et en contactant Ezekiel avec la figurine qui est juste ici Donc dans ce corps à corps là il oblige chazo à activer Ezekiel. Donc là, il va capitaliser sur ce, qu pourrait, ce qui pourrait s'apparenter à une erreur de positionnement parce que Ezekiel aurait pu être légèrement en repli. Mais euh, du coup, euh, Mike Hazelwood va vraiment profiter de, de cette erreur de positionnement d'Ezekiel pour venir le contacter et obliger chazo à, à balancer ses attaques. Et il se trouve qu'en plus, Ezekiel tape. Plutôt bien. Et, euh, et malgré les efforts que Shazo va faire. Pour pas enlever de figurine Et eh bien euh, il va quand même enlever le dernier PV de l'infiltrator. Et donc on voit ici. Euh, bah, tout simplement que Mike Hazelwood va enlever l'infiltrator. Sur qui il avait déjà mis des PV. Et là hyper hyper ingénieux, c'est-à-dire qu'il a enlevé la figurine du milieu, ce qui va casser sa cohésion d'unité, ce qui va générer un glitch sur sa phase de morale et euh, tout simplement l'obliger par la suite à regagner sa cohésion d'unité. Et là, vous voyez qu'il euh, est obligé en fait de sortir les deux figurines qui étaient engagées pour regagner sa cohésion d'unité. Et en faisant ça, tout simplement, il va se désengager du corps à corps. Alors c'est hyper intéressant ce qu'on vient de voir parce que euh, déjà c'est de la géométrie, c'est de la micro-géométrique. Vraiment, du uniquement du positionnement. Il y a un petit peu de données euh, d'algèbre avec euh, ce qu'a voulu faire Chazo en relançant ses, ses réussites à la touche à la blesse. Ça, c'était intéressant, etc. En minimisant aussi le nombre de figurines qui sont en portée d'engagement au moment de combattre pour minimiser le nombre d'attaques qu'il va faire. Mais on voit surtout le côté géométrique avec euh, le positionnement des Terminators pour empêcher euh, les infiltrators de venir regagner l'éventuelle bulle de TP du personnage. Euh, le contre-Kemps le contre de Mike Hazelwood qui vient engager Ezekiel euh, pour l'obliger à attaquer et surtout bah, le fait de mettre les blessures sur une figurine au milieu pour casser la cohésion d'unité et pour se désengager. Ce qui fait qu'en fait, autour de eh bien, de Mike Hazelwood, les Terminators sont au milieu de la table, et puis bah, ils ne sont plus engagés. Euh, donc le, le stratagème utilisé avec le lance-grenade Astartes est complètement euh, désuet. Et, euh, et voilà. La partie, euh, la partie est disponible sur, euh, sur YouTube. Euh, cette partie a été très longue. Je, je reviens là-dessus très rapidement. Je n'ai pas trop eu le temps de, de m'exprimer au sujet de cette partie. Je sais que ça a généré beaucoup de frustration lors de l'événement parce que c'était la finale. Euh, mais il y a eu des séquences comme celle-ci qui ont été très très longues parce que les joueurs ont vraiment pris leur temps. Et c'est vrai que ça a donné ces séquences qui sont, on peut le dire, du très très très beau jeu. Euh, et euh, malheureusement, euh, arrivé à, à plus de minuit et demi, on n'était qu'autour d'eux, et, euh, et on avait tous des impératifs le lendemain, donc on a dû couper le stream euh, et laisser la partie se finir euh, hors antenne, parce qu'on avait toute une équipe qui était là et qui travaillait sur le live, euh, donc euh, il fallait qu'on libère tout le monde. Il se trouve que la partie s'est finie à 3h du matin. Et c'est quand même Chazo qui a remporté la victoire. Euh, bien que quand on coupe le stream, on est à la fin du T2 et on... tout le monde se dit plutôt favorable pour Mike Hazelwood. Et ben il se trouve que notre ami Chazo a retourné la situation et a gagné cette partie. Il a gagné la finale. Ce qui est une très très belle performance de sa part. Euh, voilà. Et euh, j'espère que ce petit format. Euh... Tactic Times vous a plu, si c'est le cas vous mettez le pouce bleu, vous pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre